Bon ben voilà, on y est. 2020, c'est fini. Welcome 2021. Wouhou Je voulais vous souhaiter, les petits chéris, les petites chouquettes, une très belle année 2021 à venir vraiment, une super bonne année pour vous, pour nous, pour moi, pour toi, pour un petit peu tout le monde. Ouais, toi, toi aussi qui regarde cette vidéo, toi aussi tu as le droit de passer une belle année. Alors oui, il y aura encore des confinements. Oui, oui, il euh, y aura encore des interdictions, des privations de liberté. Oui, ça va devenir de plus en plus moral, pudibon. On va de plus en plus se faire chier la vie. N'ayez aucun doute là-dessus. Mais du coup, du coup comme on va tous aller bien se faire enculer, et eh ben la solution, c'est peut-être de mettre de la vaseline, hein. soyons calmes, mettons de la vaseline, on pourra peut-être prendre notre pied au passage, et puis la solution aussi, c'est arrêtons de nous dire que la solution miracle va arriver de l'extérieur, que l'homme providentiel va nous sauver, la femme providentielle, l'état providentiel, faisons en sorte que nos vies à nous soient belles, je crois que c'est tout ce qu'on peut se souhaiter, c'est d'avoir, de vivre la plus belle des vies qui soit, de vivre la meilleure année qui soit, en nous concentrant, nous, sur ce qui nous fait du bien dans nos vies et en faisant en sorte d'être heureux et de mettre de la joie dans tout ce qu'on fait. Même si ce qu'on fait nous fait chier, et ben, des fois c'est pas simple, mais on peut arriver à mettre de la joie. Et puis, amusons-nous quoi, amusons-nous. On va changer la, barrière, la bannière euh, YouTube. Et maintenant, après s'être bien fait enculer, Pensez à keep calm and take a fist. Voilà. Pensez à la vasine. Vraiment, la vasine, cette année, ça va être important. Vraiment, Crisco. beaucoup, beaucoup Le Crisco de vasine. Le Crisco est ton ami parce que tu peux, du coup, tu peux take a fist et tu peux aussi faire des cupcakes. Et ça, c'est la classe. C'est-à-dire que un non petit, seulement... Un seulement petit, voilà. Un fist, un cupcake et du coup euh, on va tous finir euh, obèses et on va tous mourir du Covid parce qu'on sera atteint de comorbidité et ça va être génial. Non pardon c'était horrible, j'aurais pas dû finir là-dessus. Le but c'est de vous souhaiter une bonne année, de nous souhaiter une bonne année, mais eh franchement marrons-nous hein parce que. <rire> Donc voilà, en gros, en gros, bonne année quoi. En gros, faisons-nous faisons une belle vie. Et puis, euh, j'adore cette phrase. C'est euh, si tu veux que le monde change, commence par changer toi-même. Ouais, ouais. On est un petit peu dans un mode philosophique. Euh, si euh, tu veux que quelque chose change dans ta vie, commence par le changer toi-même. Donc, si par exemple, tu rêves d'avoir une très grosse bite, continue de rêver. <rire> Je suis... Si tu rêves d'avoir des très gros nichons, tu peux te faire mettre du plastique à l'intérieur, c'est un choix, ce n'est pas le mien. Après, on peut faire un truc, c'est qu'il y a des choses comme ça, c'est compliqué de les changer. Tu rêves d'avoir une très grosse bite et ce n'est pas ton cas, et eh bien apprends à aimer ta petite bite, c'est une bonne idée. Tu rêves d'avoir des très gros nichons, mais tu es pauvre, donc tu ne pourras pas te faire mettre du, du plastique à l'intérieur. Apprends Après, aimer tes petits nichons, ça peut être une solution. Et par contre, il y a plein de petites choses qu'on peut changer. Hein. C'est-à-dire que sur la connerie ambiante qui, qui, qui se met en place, sur euh, euh, de moins en moins de liberté, de plus en plus de morale, de pudibonderie, etc. Les petites choses, c'est quoi euh, Vous avez envie de mettre une petite jupe courte Mettez-la What the fuck Qu'est-ce que, qu que j'en ai à faire de ce que tu vas penser de moi euh, T'as envie de dire euh, truc hyper féministe J'ai pensé à ça il y a pas longtemps. Truc hyper féministe. T'as envie de dire à un mec que tu croises sur le marché que tu le trouves beau Ben bah pourquoi tu lui dirais pas Eh hey, franchement, ça fait plaisir. Vous êtes super mignon quoi. Ça veut pas dire que tu veux coucher avec lui. Juste envie de le dire vous êtes mignon parce que c'est pas si fréquent. <rire> euh... Puis euh, alors, après, pour les mecs, c'est compliqué. T'as envie de dire une meuf qu'elle est mignonne, bah pourquoi on n'aurait pas a le droit gueule. de dire Les, les mecs, je suis désolée pour vous, les gars, en ce moment, c'est un peu dur. En voilà. Il faut se jouer des dédaigneux des mecs, c'est qu'on leur dit plus rien, on les aborde Mais plus Mais si Jusqu'à meufs... ce qu'elle rampe devant nous, tel des femelles assoiffées <rire> de, de, de Moi, de ça me fait plaisir quand un mec me dit que je suis mignonne. Après. Il y a des fois des trucs où on te dit, quand on te dit, putain, t'es hyper mignonne, je peux te bourrer le cul. Tu dis, alors, merci pour le mignon par contre, tu vas pas me bourrer le cul. Mais on n'est pas obligé de te le prendre mal après. c'est Moi, je le prends pas mal, juste je dis non quoi. Des petites choses pour changer. Vous trouvez que le monde est trop moral, trop pudibon bah, Par exemple, partagez une vidéo d'un test de sextoy, partagez sur des réseaux sociaux euh, un dessinateur ou une dessinatrice qui fait des dessins érotiques, euh, partagez des lectures érotiques, partagez des choses, ou où... arrêtez d'avoir honte en vous disant « Oh là là, si on savait que je regarde ça ou que je lis ça, mon dieu la honte !» Justement, arrêtons d'avoir honte et osons partager, osons montrer ce qu'on aime et le partager avec ceux qu'on aime, c'est ça qui va peut-être un peu changer les choses. Si vous êtes tout le temps sur Youtube, pensez par exemple à aller sur PeerTube, parce que c'est pas le même fonctionnement et ça permet d'avoir d'autres plateformes que les GAFAN en fait, qui ont un petit peu le monopole et qui décident de ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. Pareil, si au lieu d'aller sur Zoom, vous allez sur Jitsi, vive Framasoft et euh, tous leurs potes qui font des trucs gratuits et euh, qui font des trucs libres surtout. C'est la liberté qui va prendre cher, hein, qu'on est en train de rogner. donc tous les endroits où on peut être le plus libre possible, ben, profitons-en. Et je crois que le premier endroit, et ça s'adresse à vous, à moi, à tout le monde, le premier endroit où on peut gagner de l'espace et de la liberté, c'est quand même dans nos tronches quoi. Donc peut-être mettons nous des alarmes aussi Tous les trucs où on se dit oh, Non mais ça putain c'est pas possible je peux pas le faire Je peux même pas l'imaginer ben, Essayons de mettre un peu d'espace et de se dire Ouais je peux l'imaginer Ouais je peux m'avouer que j'ai tel fantasme oh, Mon dieu c'est pas grave C'est juste un fantasme tout va bien Je te jure tu n'as rien fait de mal Et puis euh, ouais je peux me dire Allez ouh je me lance je m'offre un sextoy et je m'en sers oh, et puis je peux me dire, waouh, eh et ben cette personne, je l'aime beaucoup et je peux lui dire que je l'aime en fait. Je peux dire à quelqu'un que je le trouve gentil, que je le trouve beau, que je la trouve belle, que j'aime quelqu'un. Voilà, c'est mon trou, je crois que c'est important. Et un dernier conseil, arrêtez de croire et d'écouter. Les youtubeuses et les instagrammeuses. Il faut arrêter, vraiment, arrêter de croire et d'écouter les instagrammeuses et les youtubeuses parce que ce n'est pas la réalité. Alors maintenant, tu fermes ta gueule, tu caches parce tout, que tu nous canasses. On, nous on les connaît. Ouais, là, est faut s'en méfier. C'est pas joli, joli, joli. Entre ah. ce qu'elles vous disent et ce qu'elles font. Ouais, là comme ça je pourrais vous dire Ah oh, bah c'est comme ça, je vous montre ma culotte et la culotte sur la tête, mais non, on est sur YouTube et si que je vais pas me faire fermer ma chaîne. Bon, bonne année. Vraiment, très très belle année. Prenez soin de vous, on va se faire des belles vies, on va passer une belle année ensemble. Je vous embrasse très très très très fort. Et à très vite pour plein de vidéos avec toujours plus d'infos, de sexo et de conneries